Ça y est, ça y est, ça y est, j'ai testé Shadow PC. Shadow PC on rappelle ce que c'est si vous n'avez pas entendu parler alors qu'il y a 150 000 youtubeurs qui vous ont fait des vidéos dessus par contre ils n'ont abordé qu'un seul sujet Shadow PC et le jeu vidéo alors que Shadow PC c'est bien plus que ça. Ce n'est pas seulement avoir son PC dans le cloud sur internet pas chez toi, ça chauffe pas chez toi, ça consomme pas d'électricité il faut du haut débit par contre ça c'est à peu près sûr. Alors pas forcément de la fibre mais ça serait quand même vachement bien d'avoir de la fibre même s'ils sont un peu revenus là dessus dans le discours. Et ça te permet d'avoir un ordinateur dématérialisé dans le cloud. Tu payes un abonnement mensuel. On te donne un ordinateur avec le windows comme ça tout propre qui va bien. Tu installes tes jeux dedans et en fait tu consommes pas d'électricité chez toi. Ton pc il s'améliore tous les ans sans que tu fasses rien. En gros comme si tu achetais une nouvelle carte graphique et ça c'est cool. Mais moi ce que je voulais essayer c'était est-ce euh, qu'on peut faire un usage professionnel de Shadow PC. Alors quand j'entends professionnel pour moi c'est faire bah, du montage vidéo c'est ce qui m'intéresse le plus. Moi c'est là dessus que je me dirige. Je suis en train de préparer une formation pour apprendre aux gens à commencer à faire du YouTube. Essentiellement alors pas vous les ados vous démarrez très bien avec des tutos YouTube et tassons de 1 vous n'avez pas une thune, de 2 vous voulez rien acheter et de 3 euh, vous avez un taux de concentration qui dépasse pas une minute trente. Donc même avec mon débit de parole euh, beaucoup trop soutenu nous ne sommes pas adaptés à ce que je vous apprenne des choses. En revanche les quadras qui ont envie euh, de changer de vie ou euh, les B2B qui ont envie de se lancer un petit peu sur youtube et qui pensent que se lancer sur youtube ce n'est que euh, quelle caméra il faut acheter à 1000 balles de chez Canon et ça y est le boulot il est fait et bien c'est un peu ça que j'ai envie de démonter dans cette vidéo mais passons. Donc Shadow PC euh, c'est un sujet que j'ai abordé dans ma vidéo si vous n'avez pas vu aller la voir sur Google Stadia le service de jeux vidéo dématérialisé par abonnement que Google va lancer en fin d'année. Il y a pas eu pas mal de précisions depuis que j'ai tourné cette vidéo euh, et puis on peut toujours se poser la question sur la fin ou pas des consoles de jeux vidéo avec ces nouveaux services. Eh bien Shadow PC ils avaient été bons sur la réponse quand Google Stadia est sorti. Ils avaient fait une vidéo humoristique dans laquelle euh, ils répondaient à l'arrivée de Google Stadia sachant qu'il va pas y avoir que Google Stadia hein, qui va se lancer euh, dans le jeu dématérialisé. Il va y avoir Microsoft et plein d'autres acteurs là-dessus à savoir les deux loups qui Amazon avec Twitch et puis Facebook derrière voire même Apple hein, on peut le voir avec son service de jeux vidéo d'arcade qui arrive dessus. Shadow PC c'est bien plus que ça. C'est vraiment un PC dans le cloud et pas seulement un abonnement. Je joue aux jeux vidéo et on m'envoie l'image chez moi même si j'ai un PC de merde, même si j'ai un téléphone mobile ou une tablette. Ça me permet d'avoir un gros PC dématérialisé dans le cloud. Shadow PC, moi je voulais le tester sur des fonctions professionnelles. C'est un peu ce qu'ils avaient abordé pour se défendre de Stadia. Euh, c'est nous on est plus qu'un service de jeux vidéo, c'est on propose véritablement un PC dans le cloud et un PC dans le cloud c'est très fort parce que si t'es une PME, une entreprise et que pendant un mois t'as besoin de 30 PC de plus, bah potentiellement, alors il y a le problème qu'il faut quand même des claviers souris et des écrans tu vois. Mais s'il te faut 30 PC super puissants parce que tu fais des plans tu vois 3D un peu sur AutoCAD, un peu sur euh, Solidworks, un peu sur du Maya 3D, un peu sur du montage avec du After Effects, du Adobe Premiere des choses comme ça. Ça peut amener des nouvelles euh, conditions de travail dans le poste de travail, dans la gestion du poste de travail au niveau des DSI, au niveau du service informatique. C'est on prend un abonnement, on met un gros tuyau internet euh, au niveau de la mobilité aussi sur de l'événementiel, il y a de l'événementiel. On a besoin vraiment d'avoir 30 machines. Bah, on amène un gros tuyau avec de l'internet et il on, n'y on, a pas besoin d'arriver avec les tours tu vois où on n'est pas sûr pendant le transport qu'elles vont pas être abîmées. On n'est pas sûr d'en avoir besoin tu vois plus de 3 jours. Ça fait chier de déplacer 30 PC euh, pour 3 jours en fait quand tu fais de l'événementiel. Et donc ça permet d'apporter de la souplesse des nouveaux usages et de repenser le poste de travail dans l'entreprise, dans la mobilité, dans l'événementiel. Même pour un particulier qui a besoin pendant un mois d'un coup de main. Même pour faire du, du partage tu vois un peu façon euh, la bagnole qui est partagée. Si tu as besoin de ta bagnole quinze jours sur deux bah tu la partages à deux. Bah là si tu as besoin d'un pc puissant euh, une semaine sur deux bah tu peux aussi le partager. Moi c'est aussi ça qui m'intéressait dans le pc Shadow. Du coup j'en ai pris un. Euh, J'ai installé la suite Adobe CC dessus donc moi ce qui m'intéressait c'était Adobe Premiere. Et eh bien, eh bien, je suis déçu tout simplement parce que ça ne tient pas à ses promesses, en tout cas en 4K. Il y a, il y a un petit peu trois qualités là actuellement, si on, si on, si on balance la, la 8K pour le moment. Donc la 4K, la Full HD, le 720p. Clairement monté directement en 4K sur Shadow pour les tests que j'en ai fait eh bien ça tient pas tout simplement. Euh, moi j'ai un super débit internet donc euh, je sais que là-dessus on va venir me chercher tout de suite. J'ai euh, le 10 Go descendant même si euh, tu dépasses rarement les 1000 hein, quand tu fais du speed test. Hein. Merci là. la Freebox Delta. Par contre j'ai du 600 mégas montant donc j'ai quand même un très bon débit on va dire allez 1000 qui descendent et 600 qui montent. Donc tu peux pas avoir grosso merdo un meilleur débit que ça. Par contre peut-être que Shadow peut répondre. On a plus tissé des liens ce qu'on appelle de peering euh, des partenariats, euh, tu vois, avec la fibre qui va bien entre Shadow et l'opérateur avec peut-être Orange qu'avec Free. J'ai aucune idée là-dessus, à vous de me répondre. Ce qui est sûr, c'est que pour monter en 4K dans les tests que j'ai faits, ça déconne pas mal, c'est pas agréable et euh, il est plus agréable pour moi d'aller faire un bête team tu vois, en étant à distance, pas chez moi sur mon PC, le gros PC flip que j'ai derrière, de le prendre contrôle à distance que d'aller utiliser Shadow pour monter directement en 4K. Derrière, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut monter en Full HD Oui, dans les tests que j'ai fait, on peut à peu près monter sur des rushs en Full HD. Mais il y a des petits sauts de son, il y a des petites déconnades. Tu sens que c'est prometteur, tu sens que ça va pouvoir se faire, tu sens que ça va pouvoir dépanner. Est-ce que c'est confortable dans le temps Je n'ai pas monté un gros projet sur lequel je passe 8 heures de montage sur Stadia Full HD. Tu vois, je te donne mes premiers retours. Ça pourrait dépanner euh, sur des montages un peu légers là où tu ne vas pas empiler les couches, tu vois, et faire n'importe quoi, ce que j'ai fait sur, sur quelques vidéos. Mais clairement, tu ne vas pas encore avoir euh, la possibilité, la fluidité, la performance d'une bonne machine qui finalement coûte aujourd'hui pas très cher pour monter même en 4K. Là le PC qui est là, là ma deuxième machine c'est un 8 cœur AMD. Euh, le processeur plus la carte mère on n'était que sur 200 euros. La carte graphique dedans euh, c'est une 1060 GTX ça vaut 150 euros. Donc tu vois que pour 350 euros j'ai déjà la base, ah, il manque la mémoire vive, la tour et choses comme ça et les écrans évidemment tu vois il faut rajouter quand même quelques euros mais euh, tu as déjà la base d'une machine pour bien monter euh, du, sur du, de la Full HD et de la 4K sans passer par les proxys. Alors le proxy qu'est-ce que c'est parce que le proxy en informatique ça signifie plusieurs choses. Le proxy en montage vidéo c'est un sujet qui a été largement traité sur YouTube. Je vais pas te faire le tuto comment on fait un proxy déjà parce que c'est pas intéressant parce qu'en fait c'est deux clics. Ce qui est intéressant c'est de savoir qu'un Proxy ça existe. Un Proxy c'est quoi Quand tu as filmé en 4K ce que je suis en train de faire là avec le Sony A7R 3 limité à 30 minutes et je t'invite à aller voir ma vidéo euh, là-dessus. Si filmer 30 minutes ça t'énerve comme moi avec Sony. Si tu filmes en 4K et que tu n'as pas une machine qui permet de monter en 4K, tu vas quand même pouvoir monter en passant par les proxys. Le proxy c'est quoi C'est que tu filmes en 4K mais quand tu fais du montage sur Adobe Premiere, bah, tu te rends bien compte que ton image en fait tu ne l'affiches pas en plein écran. Tu n'as pas besoin de l'avoir en top qualité en fait pour te rendre compte de comment tu cadres, comment tu montes, comment tu retouches les couleurs. Et donc en fait les proxys c'est quoi Ça va être des fichiers dégradés, light, euh, plus légers tu prends tes fichiers 4K, tu fais clic droit dans première, fais moi des proxys. Ça existe dans les autres logiciels hein, type euh, Final Cut, DaVinci, Resolve et compagnie. Hein. Ce n'est pas une exclusivité à première. Donc grosso modo ton PC va travailler à prendre tes gros fichiers 4K et te faire des deuxièmes fichiers, des doublures, des, des, des, des, des fichiers light sur lesquels tu vas pouvoir monter tranquillement avec un PC portable un peu plus léger ou un PC fixe un peu léger. Et là Shadow évidemment bah, et heureusement j'ai envie de dire il s'en sort très bien c'est-à-dire si tu prends des fichiers 4K que tu t'emmerdes parce que c'est pas autre chose hein, faire des proxys. Tu t'emmerdes à faire des fichiers light à monter dessus et au moment de l'extraction, au moment du résultat final ça va bien sûr utiliser tes gros fichiers 4K pleine qualité avec ta belle image. Sinon ça sert à rien de te faire chier acheter une caméra qui filme avec un beau fou d'arrière-plan tu vois et du, du gros débit euh, à l'intérieur. Tu vas pouvoir là utiliser Shadow pour ça. Mais moi c'était pas le but, c'était pas le but de rajouter des étapes avec en plus une grave problématique du stockage Shadow proposait une extension de stockage au-delà des 250 gigas euh, par défaut. Il proposait un Tera je crois pour 3 euros de plus par mois et c'est une option qui a disparu actuellement sur laquelle d'après mes questions sur Twitter il pense la remettre voilà va voir la roadmap tu vois c'est prévu mais on ne sait pas quand, on ne peut pas te donner de date, on ne sait pas combien, on ne sait pas combien ça coûtera. Donc ce n'était pas satisfaisant là pour moi tout de suite où j'avais besoin d'une troisième machine de montage. Donc pareil problématique. Autre problématique, l'échange de fichiers entre ton PC et ton PC Shadow. Et là, euh, je suis assez déçu. Shadow a prévu des espèces de bidouilles, je crois, avec la clé USB ou avec les disques durs externes. Ou d'après les retours, pour en avoir parlé avec d'autres utilisateurs, bah, c'est pas, c'est pas foufou hein, au niveau de l'échange de fichiers, même avec du, du bon gros débit fibre. Euh, mais moi, ce que je voulais faire, c'est prendre des données dans mon PC, les envoyer dans le PC Shadow de manière euh, hyper simple, quoi. Si TeamViewer en télémaintenance gratos. Où un contrôle de bureau à distance hein, qu'on appelle RDP dans, dans le milieu des informaticiens euh, te permet de faire un bête copier-coller tu vois, tu as ta fenêtre comme ça, tu as ton vrai pc et tu ta fenêtre de ton pc à distance et tu fais un bête copier-coller ça marche. Shadow devrait prévoir vraiment une fonction euh, drag and drop simple d'échange de fichiers et à mon avis s'ils le font pas et s'ils vous proposent pas plus de stockage c'est parce qu'ils sont un peu dans les mêmes contraintes que YouTube est en train de se prendre avec l'article 13 17 c'est que si tout le monde commence à stocker des trucs dans son Shadow, qui est responsable si c'est du piratage, si c'est du film pirate, si c'est des données un peu olé olé tu m'as compris et je pense qu'ils n'ont pas envie de gérer ça. Et donc là-dessus il y a un double discours qui m'embête que Shadow c'est pour les professionnels, c'est pas seulement un service de jeux vidéo, c'est aussi pour les pros qui ont un vrai ordinateur sauf qu'on ne te donne pas les moyens de bosser. On te donne les moyens de faire de la bureautique mais on n'en a rien à taper d'avoir un shadow pour faire de la bureautique tu vois. Euh, ce qui serait intéressant c'est d'avoir des shadows packagés avec des licences professionnelles. D'avoir un shadow, euh, tu, fais un, tu fais vraiment un test. Shadow plus la suite Adobe tu vois avec du licensing dedans. Tu as besoin d'une machine première pendant un mois. Donc tu as fait un deal avec Adobe France genre pendant un mois tu peux avoir une machine avec toute la suite Adobe et ça te coûte tant et pas euh, les prix astronomiques qu'on voit de la suite Adobe qui te donne à peine 10 jours d'essai pour avoir première after Effects et tout le et tout le soin de soin de la suite Adobe. Mais on pourrait imaginer ça avec d'autres produits professionnels avec des gens qui ont vraiment besoin comme ça en événementiel, en mobilité ou d'avoir un parc de machines comme ça très très mobile. Et là dessus je trouve que Shadow il va pas assez. Ils ont levé beaucoup de millions pour s'attaquer à l'international. Mais je pense qu'ils n'arriveront pas à lutter malheureusement hein. euh, cocorico c'est cool c'était français c'est cool ils sont partis avant les autres mais ils vont prendre un chèque euh, par un géant qui va prendre en fait juste euh, Shadow qui va les racheter pour avoir leur association de fibres donc le peering euh, avec les opérateurs français pour dire en France c'est bon le cloud gaming ça marche bien on a racheté Shadow et votre petit projet là de Windows dans le cloud bah comme vous ne l'avez pas sérieusement bossé j'ai envie de dire pour le milieu professionnel, on n'en a concrètement rien à taper. Ou alors c'est un opérateur qui va arriver genre Orange parce que Orange a dans les starting blogs de faire du PC dans le cloud, il y a OVH aussi qui fait des offres là-dessus et ça bouge pas mal en ce moment. Et à ce moment là euh, ils vont se faire racheter soit par OVH soit par Orange pour véritablement proposer un PC dans le cloud à Madame Michu ou avec un vrai service professionnel avec du partenariat de licensing avec des gros logiciels pro. Voilà moi je voulais juste euh, débattre là dessus. Je vous ai pas beaucoup illustré la chose parce qu'il n'y a pas euh, grand intérêt. Euh, C'est pas facile de mettre en avant parce que ça déconne pas tout le temps au même endroit euh, de voir un Shadow quand est-ce qu'il va laguer. Voilà je vais pas lancer 24 fois le truc pour vous montrer que ça déconne des fois ça déconne pas des fois c'est pas stable pour moi dans mes essais à moi c'est pas catastrophique non plus c'est prometteur ça veut pas dire que ça marchera pas très bien dans un an ou dans deux ans euh, si euh, Shadow euh, veut que j'essaye régulièrement s'ils veulent que je devienne bêta-testeur avec euh, grand plaisir vous m'ouvrez un truc ou des fois pendant une semaine il faut faire un montage euh, dessus avec une prise de contrôle PC à distance et développer des vrais services pour les pros et vraiment pas l'aspect gaming. C'est pas que j'ai quelque chose contre le jeu vidéo, c'est clairement, euh, c'est plus un aspect qui m'intéresse actuellement déjà par le temps. J'ai été gros joueur de jeux vidéo, croyez-moi, pour ceux qui m'ont connu à cette époque-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'utilisation de Shadow avec les échanges de fichiers faciles, l'interface utilisateur pour aller chercher un fichier pour échanger ses fichiers entre son pc local et son pc shadow et puis de trouver une offre de packaging euh, peut-être avec Adobe justement euh, avec la suite Adobe ou peut-être avec juste première quoi euh, ou avec DaVinci j'en sais rien vous signez ça avec avec qui vous voulez euh, pour avoir une machine de montage moi qui prépare une formation voilà, vidéo pour vraiment les débutants YouTube ou les B2B qui auraient besoin d'une machine de montage et qui vont pas acheter un PC euh, pour l'occasion, qui ont vraiment besoin d'un PC de montage à la demande ou partagé, je pense que c'est quelque chose qui aurait un avenir commercial évidemment avec du marketing en faisant connaître l'offre. Je voulais en tout cas discuter de ça avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez euh, pensé à vous abonner. Si ces petites vidéos euh, vous a plu, à visiter les autres vidéos de la chaîne et à venir en newsletter pour être au courant du lancement de ma future formation. Et puis je vous dis à ciao, bye bye.